si je me souviens bien on avait déjà pillé le bidonville donc euh, à ce niveau-là on est plutôt blindé oui mais on avait ramassé un gros gros gros tas de quêtes tu sais on peut le piller une deuxième fois hein. ah là, là, là, là. chouette alors, alors je vais développer mes capacités à sauter sur des toits bah, ah, y a mais comment t'es monté là-haut toi oui c'est vrai qu'il euh, oh merde Yeah. Yeah. Time Oula, on va monter hein. <rire> ah mais attends, t'es encore au volant toi. Ouais. Attends-moi, mais tu me laisses pas seul avec elle. Oui. <rire> Pourquoi une mitrailleuse J'ai plus efficace, c'est sympa. Pardon. Tu vas comprendre. Ouais. Voilà, oh ah oui, c'est pas allé, pas comme ça, on les allume! Ça marche pas! Ah merde, euh, il fait mal le bébé, ça! Ah, J'ai beau cracher des trucs! Euh... Ah Ouf, il ah, bon. est dessus le Ou pas! Qu'est-ce que c'est fais ce? Que je change ça en fait. Saut! Ah, Va bah, fallu monter Mais attends, t'es en train de mourir dans la, vie, dans la voiture Pas Après... vrai Ah, puis y en a d'autres des. Bande de trous du cul, c'est pas le moment de nous tirer dessus, vous voyez pas que c'est une espèce de gros dragon qui. Ah oh là là Où est-ce qu'il est, qu est Je le vois pas Il est juste au-dessus de moi Ça y est Oh là là là là là là là là là là là Il veut pas me lâcher! Allez, dégain, sans dire, ça fait quand même son petit effet. Hein. Wouh! <rire> <rire> <rire> <rire> Le mec donne plus de trucs <rire> que la bestiole de tout à l'heure. Ah, une voiture rose! <rire> c'est la tienne! <rire> <rire> c'est la tienne, Andouille! En, en fait, dans ce monde, ce qui serait étonnant, c'est qu'on trouve du courrier dans les boîtes aux lettres. Oh le bon Oh le bon oui. J'ai vu un espèce de lag euh... Ça y est tout pris ça Je peux activer des... Ouais, ça paiera l'essence des voitures mais ça ira pas plus loin. Normalement, hein. t'as des, des trucs Ouh, <rire> extension d'équipement et si tu cliques dessus, ça ajoute 3 ou 4 slots à... Ah oui, ah, si tu... <rire> Faut les tester les items de temps en temps ah, J'avais 4 emplacements de, de, de mon inventaire, maintenant j'en ai 25. Donc là maintenant ton inventaire euh... a doublé, c'est ça Je sais pas du tout où je suis. Qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fous T'es où non, Ça me fait bien rien parce que. Ouh. Comment t'as réussi Ouh. Voilà, aucune batte, on m'entend le plus. Il est tout pourri sans bouclier il est tout pourri. Mais c'est un boss hein. Normalement il a un effet caché mais je me souviens jamais lequel. Je crois qu'il donne un boost de vitesse mais.. Ah bah peut-être. Ou alors il c'est au choix. <rire> bah j'en veux pas alors. <rire> on a toujours besoin d'une petite brique en hein, ces génises. <rire> ils sont marrants ça, enfin, on dirait des hunters, ils sautent quand il y a un plafond à 2 mètres, ça sert à rien. Oh, <rire> toi tu rates tes sorties de garage quand même, faut le faire. Je peut-être garder l'autre bouclier. voir Ah t es, t es, t es. Euh, pour pouvoir le faire con, j'ai pas, pas, <rire> <rire> pas le fric. Florian, ah. il paraît oui que t'as de l'argent. <rire> oui. <rire> oui, vous avez besoin d'un banquier, c'est cela Oh oui, c'est cela. Ah. Alors tu veux quoi, mon petit Le mode du jour, s'il te plaît. <rire> Oui Ah à gauche, euh, je crois qu'il y a un gros. Oh, tu sais quoi Ah mais tu sais quoi Tu restes dans la tourelle, moi je vais te les gens Ça va mais tu fais... oui. Oui. Ouf. Ouh, il rapporte. Oh, oh, oh la vache! Et une tête en moins! Allez hop! Ah la elle envoie du vomi sur les ennemis. <rire> ah, c'est c'est, C'est... sale. Euh... Ouais, et puis pourquoi pourquoi je <rire> Ah non elle vient pas me prendre mes kills hein, je m'amusais tout seul oh. <rire> Les gros c'est brique hein À ah, l'autre gros C'est hein. tu flux, <rire> <quoi>. <rire> Ah mais c'est pas explose pas la voiture Parce qu'on a quand même pas fait trois allers-retours pour en trouver une qui explose au bout de 5 minutes Euh ouais mais elle est où l'autre voiture Attends Mathieu je monte Ça avec toi parce que j'ai absolument pas confiance Alors bravo <rire> non, mais comment tu conduis toi, c'est pas croyable! De faire un demi-tour, ça se la pas! <rire> ah bah! Ben... Ah voilà! Ouais. C'est comme un créneau, ah oui, tu sais pas les faire! Oh, ah oh. mais va pas encore à corps, t'es pas fait pour! Et je voulais l'avoir en pleine tête! Allez! Mode de Jésus! Salut, tu marches sur eux Non, je distribue non, les pains Oui, c'est bon, souffle oh, oh, Je suis en train de mourir Je suis en oh, train de conduire C'est parce que tu sais pas conduire Oh, fonce, fonce, fonce, allez, il une grosse bête derrière Oh merde Ouh, oh, oh. Incoming Ah, bah voilà Un petit niveau en plus par contre, c'est moi où t'as la voiture 1,2 gigawatt. Non, 1,21. 2,21. Oh, Thomas. Je passer. Ah. Il y avait une cage d'armes, il y avait une cage d'armes. Ah non, le feu, ça a explosé. La voiture, Merde Eh, bah, il n'y a plus... Oui, bah... Ah, mais... Oui, euh, il y a une petite impasse, euh... Ah, tu peux pas gérer ton inventaire pendant que t'es... Ouais, d'accord. C'est dommage, ça aurait été pratique. Eh non, parce que c'est... Conduire, c'est pas stable, donc il y a un risque que tu euh, lâches tes... <rire> ton arme, tu sais, ah Ah, bah elle est là. Bonjour. Vous pillez vos étagères <rire> C'est ah, Déjà. Apparemment, euh... <rire> c'est déjà fait. Je <rire> te suis. Je te suis. <rire> ouais tu me suis <rire> <Wow> <rire> <rire> <Excuse> moi J'ai confondu J'ai Klaxon avec le, le turbo Oh la vache <rire> Ah, Ça c'était moi Non ça c'était moi Je pense que c'est moi qui lui ai explosé la tête hein. Allez, monte. Et oh. Hey, oui, oh, oh. Ah oh, il y avait une arme. Très bien. Bah écoute, oh, tu je fais ça pense. qui euh, nous roues un pied. Tu me diras dans Witcher 3. En ce moment, je fais pareil. Hein. Je fais de la promenade en poney et du ramassage d'herbe. qui on fait de la promenade en voiture et du ramassage de munitions. Ouh Sauf que moi, mon poney, il écrase pas les ennemis. Ouais, maintenant, je vais pouvoir gagner de la vie quand je bute des gens. T'en gagnes quand tu cries, t'en gagnes quand tu tues des gens, est-ce que des fois t'en gagnes en faisant rien du tout <rire> Bah écoute, comme là, il euh, y a euh, le hunter qui me régénère de la vie, euh, ouais, si oh, je fais rien, plus. je régénère de la vie. <rire> euh, est-ce qu'il y a des moyens pour que tu ne regagnes pas ta vie, en fait La vraie question, <rire> Euh, je sais pas, faut que je meure. On a trouvé qui c'est et alors on les a poutrés. Bah <rire> tu connais Just Dread <rire>